Bonjour, je suis Aurore, coach en orthographe. Euh, bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. J'ai l'impression que vous m'attendiez pas si tôt, Aurore. Euh, c'est surtout que je vous attendais pas du tout. Ah bah pourtant j'ai été clair, je vous ai envoyé un message Je serai là à 8h Bah voilà, je serai à yes Bah oui Évidemment, c'est du conditionnel, c'est si c'était possible, je serai là Tu serais là, il serait là Les terminaisons de l'imparfait le début du futur Bah voilà Alors évidemment, moi je vous attendais pas Ah d'accord, moi j'ai fait une faute alors Oui La prochaine fois, si vous voulez confirmer votre rendez-vous, vous utilisez le futur Je serai, tu seras, il sera A-I-A-S-A Comme le verbe avoir au présent, pourtant, mince C'est vraiment efficace votre truc là hein. Ah oui, oh, j'ai l'impression que c'est marketing surtout non. Ah, non, Mais à chaque fois que je fais un masque, moi j'ai la peau toute purifiée ah, ouais. oh. D'ailleurs il y en a qui ferait bien d'en faire un hein, de masque. Hein là, Vous avez des comédons <rire> Pas du tout, alors là vraiment pas du tout hein, savez, est ce que c'est qu'un comédon <rire> Non mais j'en ai pas oh, <rire> ouais. Et ben c'est un point noir, et puis là vous en avez un énorme ah, Non, mais non, alors, allez, alors, un peu, allez, mais non, oh, non, non mais non Ça va pas me faire mal Arrêtez cette fille J'ai dit non, j'ai pas de point noir Ça tire hein. C'est normal. Il faut souffrir un peu pour être belle. Bon et eh bien ma petite leçon, c'est fini pour aujourd'hui. Oui. On se retrouve bientôt. Au revoir Jean-Jacques. Au revoir au revoir. Oui, <rire> quand on se vit, ça craquait. Ah oui ça. <rire> marrant, ça... Ah non mais là ça tire vraiment hein. Oh, mais vous êtes chochotte hein Non mais ça fait mal. Mais vous n'aurez plus de comédon. Je, je n'ai pas de comédon.